Bonjour jeunes scientifiques de Gaïa, nous avons besoin de vous. Nous vivons depuis quelques mois sur Mars. C'est une aventure fantastique, mais les beaux légumes savoureux du potager nous manquent. Nous voulions faire germer nos graines dans le sol martien de notre nouvelle serre, mais nous avons échoué. C'est peut-être à cause du sol martien trop pauvre ou de la gravité beaucoup plus faible que sur Terre Votre mission est de faire germer des graines sur Terre sans sol. D'autres scientifiques dans une station spatiale ont pour mission d'en faire germer en absence totale de gravité. Vous comparerez vos résultats. Nous devons comprendre comment une plante pousse en impesanteur. Envoyez vos conclusions à Matt Oussapus, Angelo Humic et Matt Whitney, nos scientifiques sur la base rs 16 et donnez-leur des conseils afin d'améliorer notre protocole. Nous avons hâte de pouvoir faire notre potager martien. Ceci est un ordre pour mission.